Chers traders et investisseurs, jeudi 5 décembre, bonjour. Alors les marchés sont très calmes ce matin. En début de matinée, ils confirment leur rebond d'hier, mais sans plus. Et la nervosité demeure. Il n'y a donc rien de changé fondamentalement. Toujours pas de nouvelles positions en swing trading. Patiente, patience, patience. patience. Je vous rappelle que une non-position est une position. Nous attendons des chiffres macroéconomiques américains très importants dans le domaine du chômage demain. Et de plus, nous nous rapprochons de plus en plus de la date du 15 décembre pour la mise en place éventuelle de nouvelles taxes américaines. Qui vivra, verra. Ce matin, dans ce contexte incertain, difficile, nous avons réalisé, nous avons été très actifs, nous avons réalisé 5 trades gagnants sur 5 accompagnés de 3 médailles. Nous espérons un après-midi aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.